Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous rencontrer de vous retrouver aujourd'hui pour le 15e épisode du Facebook Live. Donc aujourd'hui, nous allons parler des idées reçues autour de la naissance, des premiers jours. Donc moi, je me présente, je suis le docteur Victor Bénard. Je suis psychiatre. Je travaille dans le service de périnatalité, principalement en liaison donc à Jeanne de Flandre, en anténatale, en grossesse pathologique et en postnatale. Je suis accompagnée de ma collègue, psychologue avec qui je travaille et à qui je passe donc l'oreillette. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Marie Gramme, je suis psychologue et la maternité Jeanne de Flandre. Et je suis vraiment ravie aujourd'hui d'aborder ce sujet-là avec vous parce que je rencontre beaucoup de de jeunes parents et de jeunes mamans à la maternité euh, qui sont vraiment chamboulées par euh, ce qu'elles traversent. Elles se sentent parfois un peu isolées. Elles ne comprennent pas toujours ce qui leur tombe dessus euh, avec l'impression que peut-être elles ne sont pas tout à fait normales de ressentir euh, tout ça. Euh, parfois elles se sentent même culpabilisées ou elles se sentent mauvaise mère euh, parce que ça ne correspond pas tellement à l'idéal euh, qu'elles s'étaient faites de la maternité, euh, à ce qu'on véhicule dans la société. Ça ne correspond pas non plus aux rêveries qu'elles s'étaient faites pendant la grossesse de euh, voilà comment ça allait à la naissance de leur bébé. Euh, et du coup voilà, si elles peuvent être informées que il y a ce qu'on véhicule mais que la réalité elle est un petit peu différente, je pense que ça pourrait vraiment améliorer euh, leur vécu euh, dans le postpartum. Super Marie. Donc présentez-nous déjà cette première, on va dire, injonction. Donc oui. ce, euh, ce, on va dire les la société essaye de nous véhiculer comme message qui est un peu culpabilisant. Tout à fait. Alors, la première injonction, c'est je dois aimer mon bébé. Euh, et dès que, dès que mon bébé naît en fait, vraiment comme si euh, ça se faisait automatiquement euh, dès la naissance, on a tous cette image épinelle que, une fois que le bébé euh, est sorti du ventre, euh, on le pose et il euh, y a beaucoup d'émotions. La maman pleure euh, et elle est rapidement disponible pour son bébé. Euh, en vrai, c'est pas toujours euh, ça en fonction du type de grossesse, de son déroulement, en fonction de l'accouchement. On sait que c'est un marathon, hein, euh, que c'est fatigant, qu'il y a des douleurs, que parfois, elles ont peur aussi pendant cet accouchement-là, euh, en fonction de, de, de, de ce qui se passe aussi pour le bébé. Euh, du coup, ça peut vraiment modifier plein plein de choses au niveau du vécu et faire qu'elles ne sont pas forcément disponibles euh, au moment de la naissance pour, du bébé pour réaliser vraiment qu'il est là et faire le lien finalement entre ce moment euh, très mobilisant sur le plan physique, voilà, presque animal, et de passer de ça à « bonjour bébé, euh, euh, voilà, je suis ta maman, je t'ai porté, de passer directement à l'émotion, parfois c'est pas possible. Il faut un petit peu de temps pour se remettre de ça, pour passer en fait euh, ce cap et euh, se rendre disponible pour le, bé pour est le bébé. Est-ce que les obstétriciens ou même des fois les psychologues euh on se cas de figure, c'est-à-dire des mamans qui disent, ou qui pleurent en disant « Ah, ben j'ai pas pleuré pour oui. l'arrivée de mon bébé, tout à ah, fait. mais je suis horrible comme maman » Est-ce que c'est -ce est grave, du coup, euh, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, est-ce que c'est grave est-ce que ça veut dire que je vais pas l'aimer Ben non, pas du tout. Des mamans aussi, parfois, qui euh, euh, se sentent pas disponibles pour porter leur bébé, on les invite à la naissance à le prendre en peau à peau, par exemple, et elles disent qu'elles se sentent pas disponibles à ce moment-là, comme si elles étaient là, sans être là, par exemple. Ou parfois, elles se sentent faibles ou fragiles sur le plan physique. Et en fait, elles veulent bien faire. Elles veulent le porter correctement. Elles ne se sentent pas capables. Et ça, je trouve que c'est un sacré, euh, euh, une, une sacrée réaction maternelle que d'avoir envie de protéger son bébé euh, et de le porter dans de bonnes conditions. Donc, vraiment, il faut du temps. Est-ce que le papa, dans ces cas-là, peut aider, par exemple, dans ce cas de figure Est-ce que ça peut être un relais aussi pour les équipes de la maternité Tout à et fait. Dire, bah, voilà, on laisse aussi au papa euh, l'occasion de, oui. de, de mobiliser l'idée. Il, a, il est à une autre place, il a vécu les choses différemment et donc effectivement ça peut être aussi très bon pour le bébé qu'il euh, soit auprès de son papa avant de, de rencontrer sa maman plus longuement et souvent c'est rassurant pour les mamans de s'appuyer sur l'autre parent en disant bah voilà il est avec son papa, je sais qu'il sera bien. Une petite question, c'est vrai que qu'on entend aussi beaucoup parler, de, euh, des fois on, on conseille aux mamans, euh, souvent les sages femmes aussi, de raconter à leur bébé euh, quelles sont leurs émotions, même quand il vient de sortir du ventre, oui. peut-être aussi de raconter euh, tout le process de euh, « bah, quand je suis tombée enceinte, voici, euh, enfin, voici la situation dans laquelle j'étais, voici comment j'ai accouché, voici comment j'ai vu la, la maternité mmh. ». Ça semble un peu anodin parce qu'on se dit que le bébé ne va pas comprendre. et est-ce que ça reste important alors, Et pour la maman d'un point de vue psychologique et pour euh, finalement ce nouveau-né mm -hmm. bah Oui, parce que c'est son histoire. Alors après, il n'y a pas de règles. J'aime pas les il faut, il faudrait ou il ne faut pas. Euh, il faut parfois du temps pour, pour que la maman elle, ait envie de raconter ça. Mais en tout cas, on sait que pour que le bébé puisse intégrer des choses qui peut-être il perçoit sans pouvoir en, en, en connaître le sens, que cette histoire soit racontée. Mais ça peut être aussi plus tard si la maman euh, n'est pas encore disponible pour le faire. Il n'y a pas de règles. On a eu remarque justement d'Elodie qui nous dit « Lors de la naissance de mon fils, j'ai culpabilisé car je ne ressentais pas d'amour puissant, contrairement à mon conjoint, et que la naissance est une rencontre. » Tout à fait. C'est un très joli mot, Elodie. C'est une rencontre. Et une rencontre, eh ben, ça prend du temps. Et il faut que ça se fasse dans des bonnes conditions. Alors, on véhicule l'idée qu'il y a de l'instinct maternel et tout de suite. Ce n'est pas vrai. La relation qu'on tisse avec son bébé, c'est une relation, euh, j'allais dire, comme les autres. Euh, pas tout à fait, mais en tout cas, c'est une rencontre qui prend du temps euh, pour s'apprivoiser euh, et pour, euh, pour faire connaissance. Ce n'est pas parce qu'on l'a porté et qu'on le connaît. que. Euh, voilà. C'est automatique. Oui, tout à fait. Très bien. On va repasser la parole à Victor. Donc, euh, tout, docteur, vous avez d'autres... Euh D'autres à autres, fait. Préjugés, expliquez-nous. Alors, euh, quelque chose qui revient souvent aussi, c'est je me sens, euh, je me sens en forme et je vais vite retrouver ma ligne. Alors ça, c'est beau dans les films américains, c'est beau euh, dans les médias, c'est beau dans les magazines féminins qu'on peut voir, mais c'est pas tout à fait comme ça euh, dans la réalité. Donc, euh, encore une fois, euh, je rejoins tout à fait Marie sur l'idée qu'il n'y a pas, euh, pas d'idéal, il n'y a pas de normalité. Chacun euh, fait à son rythme, mais il faut savoir prendre le temps parce qu'en effet, un accouchement, enfin une grossesse, un accouchement, c'est neuf mois. C'est un marathon. Il y a beaucoup de choses qui se passent et le corps, eh ben le corps, il... Euh, il se modifie, il y a du poids qui se prend, il y a des choses voilà, qui, qui entraînent une certaine fatigue. Donc, euh, on est fatigué en fin de grossesse, on est fatigué pendant l'accouchement et dans les suites de naissance immédiate, on est également très fatigué. Et en plus, à cela s'ajoute une dette de sommeil qui est très importante parce qu'on dort moins bien en fin de grossesse, parce que... L'accouchement, c'est jamais après une bonne nuit de sommeil à 9 heures. On accouche une heure après, on peut se reposer dans les suites. On est souvent à ne pas dormir pendant plusieurs jours. Donc il y a la fatigue, il y a cette dette de sommeil, il y a ces modifications corporelles qui, qui surviennent. Il ne faut pas oublier non plus que bah, finalement, c'est assez, assez éprouvant un accouchement. Il y a des douleurs, les contractions, ça fait mal. Il y a des douleurs physiques qui persistent après. Parfois, certaines mamans peuvent dire, euh, je suis comme écorchée vive. Euh, on a voilà, des, des douleurs au niveau du dos, au niveau de la péridurale, au niveau de la cicatrice de la césarienne. On a beaucoup de choses qui arrivent. Et ça, c'est très important. Je, je, je, je veux revenir un petit peu sur cette idée de douleur physique, parce que cette douleur physique va aussi après avoir une douleur euh, psychique. Et euh, ça peut être important dans les premières interactions avec, euh, avec son bébé. Et concernant euh, en effet tout ce qui est sport, parce qu'on peut voir les stars qui recommencent tout de suite euh, du crossfit ou des marathons ou des choses comme ça, il faut faire attention, vraiment rester prudente parce que euh, si vous avez une épisiotomie, il eh ben, y a des sutures, il y a des fils. Si vous avez une césarienne, c'est la même chose, euh, même un accouchement euh, par voie naturelle, sans instruments, euh, ça peut être très douloureux, il faut faire attention à son corps, il faut se préserver. Et comme le disait aussi Marie, c'est une question de temps et chaque personne est à son rythme. Donc, il faut vraiment prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin de son bébé et de l'autre parent et de sa nouvelle famille qui arrive. Il y a notamment aussi cette histoire de périnée, ouais. si on fait du sport trop tôt ou en tout cas si on s'active trop ouais. vite il euh, y a des, des risques aussi tout à fait. beaucoup plus tard et des risques qui ne sont quand même pas anodins, en tout cas pas très pratiques au quotidien. Oui, tout à fait. C'est vrai que euh, c'est souvent un sujet en plus qui est à bout euh, ce périnée et, euh, et tout, euh, voilà, tout ce qui peut en découler, notamment bah, des soucis pour aller aux toilettes ou des soucis pour sortir de chez soi. Parce que ce n'est pas forcément dans les premiers jours que ça survient. Ça peut survenir, survenir dans l'année ou ça peut perdurer. Mais en tout cas, il y a d'autres professionnels de santé qui peuvent euh, vous venir en aide. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à en parler. Euh, si vous avez une sage-femme avec qui vous êtes en confiance, une puéricultrice, votre médecin traitant, euh, une sage quand vous êtes à l'hôpital, ou même des psychologues ou autres, il ne faut vraiment pas hésiter à en parler pour qu'on puisse vous orienter, parce qu'il y a de la rééducation ré qui peuvent être euh, euh, enfin enclenchées dans les suites de naissance. On a une question de Pauline qui nous demande à partir de quand on peut reprendre le sport après l'accouchement Ça dépend... Finalement, de pas mal de, de, de, de cas, en fait. Enfin, de, de... Bah, en fait, c'est ça, je, je n'aime pas parler de normalité parce que pour moi, je, et je pense qu'on est, on est dans l'équipe un petit peu toutes et tous d'accord euh, sur ce sujet. C'est que chaque personne est différente. Ça dépend aussi de plein de choses, de comment s'est passée la grossesse, du nombre de d'autres accouchements, de l'âge, de la forme physique. Euh, auparavant, de comment s'est passé l'accouchement, les suites de naissance. Donc il y a, je dirais qu'il n'y a pas de, malheureusement, je suis désolée de ne pas pouvoir donner euh, une date précise, mais euh, il n'y a, a pas de consensus en tout cas à ce niveau-là. Il faut juste faire attention à son corps, s'écouter plutôt que d'écouter euh, les autres parce que chaque personne, je le répète, est différente et, et réagit différemment. Et on est d'accord que dans la majorité des cas, on rassure aussi... Euh euh, les futures mamans, euh, quand on vient d'accoucher, on n'a pas tout de suite un ventre plat, c'est-à-dire c'est ce n'est pas parce que le bébé sort qu'on va retrouver directement. Non. On a plutôt même des ventres, on, on voit même sur les réseaux sociaux maintenant des témoignages ouais. de dames qui montrent qu'en bah, postpartum, directement, euh, voilà, on a encore le ventre qui est même très gros. Oui, tout à fait. Et euh, c'est vrai que ça, c'est une question qui revient souvent, c'est que les mamans, bah, voilà, elles ont accouché, elles pensent avoir un ventre plat perdre du poids tout de suite mais non c'est pas si simple comme je l'ai dit c'est quand même c'est quand même un événement euh, l'accouchement c'est pas rien et le, le corps euh, souffre entre guillemets mais en tout cas non on n'a pas le ventre plat et ça c'est vraiment dans les je le redis encore une fois dans les films hein. mais non on n'a pas le ventre plat tout de suite et pareil chaque personne les vergetures ou la cellulite c'est encore une fois ces femmes dépendantes et euh, il y a pas, on n'a pas de solution pour éviter ou prévenir cela. On repasse la parole à Anne-Marie. Merci. Alors, pour la suite. Alors, troisième injonction. Je connais super bien mon bébé et ça, c'est pareil dès que, dès que je l'accueille. Alors, c'est vrai qu'il y a une connaissance de, du bébé dans le ventre. Les mamans, voilà, ressentent des choses, et elles imaginent. Mais encore une fois, c'est une question de rencontre. Quand il naît, euh, euh, il y a des bébés, en plus, qui, euh, qui sont plus ou moins faciles à, à comprendre, qui s'expriment de manière plus ou moins compréhensible Il y a des bébés qui pleurent euh, plus que d'autres. Il y a tout type de bébé. Et le bébé, c'est déjà un être singulier, en fait. Donc, il faut faire connaissance avec lui. Euh, et ce qui permet de faire connaissance, c'est la proximité en étant voilà, au, au quotidien auprès de son bébé, en, en assurant les soins, euh, en l'observant que finalement, petit à petit, les mamans apprennent à décoder euh, tel type de pleurs, ce que ça veut dire ou pas. Mais ça n'arrive pas euh, le jour J et ça prend du temps. Je pense qu'un hein, des maîtres mots. Euh, de la maternité, c'est euh, euh, vraiment que c'est évolutif, en fait. Et c'est normal de cafouiller les premières heures, les premiers jours, quand on rencontre son bébé, où on a l'impression qu'on ne sait pas bien faire. C'est normal. L'état dans lequel on est à ce moment-là, ce ne sera pas le même après 15 jours de connaissance auprès de bébé, qu'après un mois, qu'après qu six mois. Il faut se laisser le temps, la découverte. Essayer de se faire confiance aussi. Est-ce que, justement, par rapport à ça, on peut mettre en place quand même des choses euh, justement pour favoriser cette proximité, on pense dans les suites immédiates de grossesse au pot à pot, est-ce que justement on parle... Euh, Est-ce qu'il faut parler au maximum au bébé Est-ce que le conjoint s'y peut aider euh, Peut-être pour expliquer, ben là, maman est un peu fatiguée, donc je te prends dans les bras. Il y a, il y a quand même des petites astuces quand même à, à mettre on va dire, en place pour mmh. aider à ça Tout à fait. Ben, la proximité, effectivement, du bébé, ça fait du bien à tout le monde, à la fois aux mamans et au bébé, de pouvoir le porter en peau à peau ou juste l'avoir contre soi. Euh, ça fait quand même un peu de vide hein, pour la maman qui vient d'accoucher. Euh, elle portait son bébé quelques heures auparavant, là il n'est plus là. Donc elle a ce besoin aussi de l'avoir contre elle la plupart du temps. Et, euh, et effectivement, je pense que c'est bien de ne pas rester seule, de convoquer le partenaire ou le papa euh, autour de la rencontre avec ce, ce bébé et de, de s'en parler en fait. Ah bah tiens, tu vois, quand il fait ça, euh, j'ai remarqué hier que ça voulait dire ça. Enfin, c'est vraiment voilà, un travail ensemble et les équipes sont aussi là en appui. Euh, euh, voilà, pour donner euh, leur, leur avis, leurs conseils. Alors après, il euh, y a des conseils euh, voilà, dans tous les sens. C'est ça aussi, hein. rentrer dans le domaine de la parentalité, c'est avoir l'avis euh, de chacun. Euh, après, voilà, à chaque parent de faire euh, sa petite tambouille avec le bébé qu'il a et avec euh, ce qu'il perçoit aussi. Par rapport à ça, c'est vrai que la, la, la génération là des mamans qui accouchent, aussi des conseils très différents de leurs parents, Tout à fait. Euh, sur le couchage, sur l'allaitement, parce qu'avant l'allaitement c'était beaucoup moins plébiscité, euh, et donc on a l'impression que maintenant les femmes sont de plus en plus perdues parce qu'il y a trop d'infos, c'est aussi le constat que... Tout à fait. fait, ah oui, complètement, complètement bah, il y a de quoi être perdu et de ne plus savoir en fait ce qu'il faudrait faire, c'est pour ça que je les invite aussi à elles essayer de convoquer ce qu'elles pensent être bon pour le bébé. Et paradoxalement, on a accès à beaucoup plus d'informations. Il y a plein de recherches qui sont faites autour de, du petit bébé, de son développement. Euh, les, les, les femmes s'informent, elles vont sur les réseaux sociaux, elles lisent des articles. Donc c'est bien, mais c'est vrai que du coup, parfois, ça empêche d'essayer de, euh, de convoquer un petit peu. Et moi, qu'est-ce que je perçois, qu'est-ce que je ressens Et c'est vrai qu'il y a ouais, aussi moins de transmission de mère à mère. Euh, euh, voilà autour de la question de la, la, de la parentalité. Euh, du coup, voilà il y a de quoi être perdu. Euh, et donc, c'est bien aussi de faire un peu le tri entre euh, les conseils euh, qu'on reçoit et, euh, et ce qu'on a envie de faire. Dernière question sur cette thématique. Euh, Est-ce qu'on a, on va dire, le droit légitimement de dire à son entourage euh, « Écoute, c'était peut-être ce que tu as fait toi, mais moi, ce n'est pas ce que je veux mmh. et je sais que je suis légitime. Mmh. » Il faut vraiment pouvoir s'autoriser à dire ça. Alors, ce n'est pas toujours simple en fonction euh, de la personnalité qu'on a, de l'entourage, mais c'est vraiment important hein, oui, de, de pouvoir dire euh, qu'effectivement, il y avait d'autres pratiques avant, que ça a évolué et que c'est la responsabilité de, de, de parents que de dire « Moi, c'est comme ça que je perçois les choses et c'est comme ça que j'ai envie de les faire euh, et j'ai besoin de ce regard bienveillant sur, euh, sur ce que je suis en train de faire avec mon bébé. » Tout Et ça fait. légitime d'autant plus qu'on s'est dit par des professionnels de santé de l'amateur. C'est ça On dit que c'est le médecin qui nous oui, a dit Oui, c'est très aidant. C'est très aidant de dire, mais tu sais, maman, ça a évolué. De ton temps, c'était ça, mais maintenant, les recherches montrent autre chose. Tout à fait. Ça donne un petit appui quand on en a besoin. C'est un bon conseil pour les dames qui nous suivent. À oui, c'est ça. C'est de face <rire> à la famille. Très bien. Alors, on repasse la parole à Victoire. Merci. Alors donc, moi, la dernière injonction, c'est je suis heureuse et complètement épanouie. Donc, c'est vrai que dans les idées reçues autour de, de la grossesse, c'est que ça va être super, je vais être super heureuse. Tout va être rose, le monde des bisounours. Et puis, en fait, bah, on se rend compte que parfois, on peut pleurer. On peut ne pas être bien du tout, ne pas forcément avoir envie. Et, euh, et ça, ça peut être un petit peu déstabilisant et ça peut engendrer beaucoup de, de culpabilité, en fait, euh, chez les mamans ou chez l'autre parent. Et ce qu'on veut dire, enfin, ce que voilà, le, le, le message aussi à véhiculer, c'est qu'il euh, ne faut pas culpabiliser. Encore une fois, chacun euh, voilà, réagit euh, d'une façon ou d'une autre. Et parfois, bah oui, ça peut arriver que finalement, on pleure. Après l'accouchement, on pleure quelques jours après et on n'est pas forcément radieuse et totalement, euh, totalement épanouie. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'aime pas son bébé. Ça n'a rien à voir. Il faut bien différencier l'amour pour son bébé de euh, ce sentiment de se sentir bien. Et justement, qu'est ce qu'on pourrait? Il euh, y, y a aussi tout un aspect. On va parler aussi rapidement du bébé plus juste les trois, les, quatre euh, les premiers jours après l'accouchement. Il y a hormonalement aussi une, on va dire, une bombe dans le cerveau ouais. et qui fait qu'on se on sent très vite submergé d'émotions très diverses. Ouais. Expliquez-nous comment ça se passe d'un point de vue oui. physiologique. Et, et en plus, c'est tout à fait normal de se sentir comme ça. Alors, oui. Alors encore une fois, euh, c'est vrai que euh, le... Le baby blues, on en parle depuis plusieurs années. Il y a beaucoup de théories sur ce baby blues et on avait principalement pris l'hypothèse que c'était purement hormonal. En effet, à la fin de la grossesse à l'accouchement, il y a une chute des oestrogènes et de la progestérone. Certes, ça en fait partie, mais pas que parce qu'on se rend compte qu'il peut y avoir des, des papas blues, des, des deep blues. Il peut aussi y avoir des baby blues chez les personnes qui adoptent des, des enfants. Donc, on se rend compte que ce n'est pas purement hormonal, mais que c'est vraiment multifactoriel. Et dans ces différents facteurs, comme l'a dit un qui est très important juste avant Marie, c'est le fait de se sentir vide, mais vide à tout niveau. Parce que pendant la grossesse, on est vraiment ciblé sur la maman. Donc, il y a beaucoup d'attention. Il y a beaucoup de choses autour d'elle. Et puis, après l'accouchement, on est plus centré sur bébé. Et donc, ça, c'est déjà un sentiment de vide et il y a le vide aussi que le bébé n'est plus dans, dans notre corps. Donc ça, c'est très important. Comme je l'ai redit, et je ne vais pas reprendre, mais la fatigue et le manque de sommeil, c'est aussi primordial pour se sentir bien et pour pouvoir s'occuper de son bébé. Donc encore une fois, c'est mieux de ne pas le prendre dans les bras parce qu'on se sent fatigué. Ça, c'est responsable et il ne faut pas culpabiliser si on le laisse euh, à l'autre parent ou à la famille. Donc ça, c'est important. On a, une, on a Tracy qui nous répond et qui nous dit euh, euh, à cette question justement sur le baby blues, il y a des jours où je suis bien et des jours où je me sens en surcharge. En surcharge le fait d'essayer de ne pas délaisser mon mari aussi et ma plus grande fille, quand on a plusieurs enfants, ouais. euh, j'ai envie de leur dire que je suis fatiguée, que j'ai besoin de récupérer, mais je n'ose pas. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à, à Tracy notamment euh, Qu'est-ce qu'elle elle peut essayer de faire pour eux. peut être demander de l'aide Oui, tout à fait. Alors, en effet, c'est très important et c'est merci Tracy, parce que justement, un des messages, c'est en parler et en parler dès la maternité, en parler dès le retour à la maison, parce qu'on sait que le baby blues, c'est vraiment entre le premier jour, donc après l'accouchement immé enfin, immédiatement, jusqu'au dixième jour, avec un pic au troisième et cinquième jour. Et ce pic est généralement lié au retour à la maison parce qu'il y a tout un environnement qui change. Et donc, il y a en effet euh, euh, bah, les autres enfants, il y a le mari, il y a plein de choses à s'occuper. Et ça bouleverse, ça bouleverse euh, l'arrivée d'un enfant. Et il y a beaucoup de professionnels. Donc, on peut en parler à sa sage-femme, on peut en parler euh, au pédiatre, on peut en parler aux médecin traitant. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment en parler. Et même, je le redis, dès la maternité parce que... On travaille avec une équipe, en tout cas, je parle pour Jeanne de Flandre, hein, mais euh, qui est vraiment très à l'écoute et qui sait, euh, qui sait repérer les symptômes. Et il ne faut vraiment pas hésiter. Et dans ces cas-là, nous, elle nous interpelle, que ce soit Marie, les, les autres psychologues ou, ou moi en tant que psychiatre. Et aussi, encore une fois, c'est pas parce qu'on nous interpelle que c'est grave. Ça, je veux bien dire qu'il euh, faut relativiser, mais nous, on peut voir, on peut faire une évaluation et justement orienter parce qu'on a un réseau euh, sur l'extérieur qui permet de prendre en charge et de vous aider au mieux. Et en même temps, cette symptôme, ce symptôme de surcharge, d'épuisement, ce n'est pas non plus anodin. Il ne faut non. pas non plus se dire c'est normal parce Tout que je fait. viens d'accoucher. Tout à fait. Euh, oui, non, c'est euh, euh, voilà, parce que souvent, les mamans elles vont dire euh, « je dois être forte », comme les images véhiculées dans le temps, ou des choses comme ça. Il faut subir, euh, il faut être forte. Non, euh, il faut vous reposer, il faut euh, voilà, s'occuper de sa famille, s'occuper de son couple, s'occuper de soi-même, comme on l'a vu juste avant. Et, euh, et ça, il euh, ne faut pas être épuisé, il faut demander de l'aide. Et parfois, c'est difficile de demander de l'aide à la famille, parce que la famille, parfois, veut bien faire. Et on a souvent aussi envie de retrouver son rôle de femme et non pas de que être ciblée maman. Donc, c'est bien l'aide familiale, mais sachez qu'il y, y a des professionnels aussi qui peuvent vous aider, venir au domicile ou en consultation. Il y a on, a, on a Élodie qui nous dit euh, qu'après la, la naissance de, de son enfant, le retour au travail lui a fait conscience qu'elle allait sortir de sa bulle mmh. euh, et qu'elle a beaucoup pleuré et que ce n'était pas évident pour son, pour son entourage qui disait euh, euh, qu'elle n'allait pas donner envie aux autres de, de faire ah. des enfants et que c'était très culpabilisant. Qu'est-ce qu qu'on peut répondre justement à ça et comment ouais. on peut faire face à ça Alors encore une fois, merci Elodie pardon pour cette question. C'est vrai que c'est un sentiment qui revient beaucoup et que les femmes, généralement, ne disent pas tout ce qui s'est passé, toutes les difficultés qu'il y a, et en parler, encore une fois, ça permet de voir qu'on n'est pas seul dans cette situation et qu'en effet, on sort de sa petite bulle, on retourne travailler, c'est difficile. Et encore une fois, il faut en parler, il faut se faire euh, soutenir et il faut se faire accompagner. Juste un dernier point sur, sur ça, à quel moment euh, il faut se dire que... Euh il y a peut-être des signes qui sont inquiétants, que vraiment, il faut consulter quelqu'un et pas rester seul. Est-ce qu'il y a des, des éléments déclencheurs Est-ce qu'il y a des choses pour éviter de mettre en péril et sa santé, et peut-être aussi son entourage, la santé de son bébé euh, Se dire qu'à un moment, euh, on n'y arrive plus, qu'il faut vraiment se faire aider. Oui. Alors... Il ne faut pas euh, avoir peur euh, du terme de dépression. Euh, la dépression, c'est un, un trouble qui est très, très fréquent en population générale et qui peut être majoré aussi dans le postpartum. Il faut s'inquiéter lorsque les symptômes du baby blues durent dans le temps et augmentent en fréquence et en intensité. Et aussi, un point primordial, c'est quand son entourage nous dit, enfin, quand notre entourage nous dit, là, tu pas comme d'habitude, là, il y a quelque chose qui ne va pas. On n'a plus le goût de rien, plus l'envie et qu'il y a aussi, on commence à avoir euh, le, le, des craintes par rapport au bébé ou des choses, d'avoir de, de, des interactions qui sont un petit peu plus altérées. Et donc là c'est pareil, il faut consulter un médecin euh, ou d'abord un psychologue, peu importe, et après euh, on travaille conjointement donc il n'y a pas de souci. Et après on peut prendre en charge hein, au niveau psychothérapie Donc, ce n'est pas forcément avec euh, tout de suite euh, des médicaments ou quoi. Mais il ne faut pas non plus avoir peur des médicaments. Et s'il y a besoin, on en met et il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui, pourra, qui, est, comment dire, qui durera dans le temps si on en parle, encore une fois, et si c'est pris en charge précocement. Ça, de toute façon, on reviendra peut-être Oui, tout à fait. Les... Il y a en effet, euh, on pense que c'est... C'est quand même un thème qui est important et qu'il y aura probablement un autre Facebook Live qui ciblera plus les aspects de la dépression du postpartum. On repasse le micro en dernier lieu de à Marie et on la laisse conclure ah. simplement pour dire au revoir à la communauté. remercier un peu tout le monde. Mais merci. Et on n'a pas d'autres questions. Donc euh... Merci de nous avoir suivis. et On espère que ce sujet vous a intéressé. Voilà, N'hésitez pas à en parler. Très important. Très oui.